Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture, et plutôt la présentation, devrais-je dire, du deck Cyber Strike, ou euh, Assaut Cyber en français. Alors, je me suis procuré du coup trois decks, puisque dedans il y a une carte en fait qui m'intéresse, mais genre vraiment beaucoup. Mais on m'a dit beaucoup de bien du deck, comme quoi euh, il était sympa, qu'il y avait des trucs cool. Alors, on va voir carte par carte ce qu'il y a dedans, les effets qu'il y a, euh, et compagnie. On va essayer d'analyser un petit peu le deck et, et voir ce qu'il en retourne. Hop, alors. Déjà, on va l'éventrer. Du coup, cool, il y a mon chat qui fait ses sur l'arbre chat en même temps que je vous la deck. Alors déjà, le famoso tapis. Bon, le, le petit tapis de base, bien évidemment, qui représente la cyber Ténébreux, Voilà. Bon, alors déjà, on a en ultra, du coup, la chimère cyber ténébreuse. Vous pouvez défausser une magie piège, ajouter un lien de puissance depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser qu'un des monstres cyber, dragon ou machine comme matériel de fusion ce tour et aussi... Une fois, lorsque vous invoquez par fusion ce tour, vous pouvez aussi bannir un ou plusieurs monstres depuis votre cimetière comme matériel. Cette carte envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un autre monstre, enfin envoyer un monstre quoi, cyber ténébreux depuis votre deck au cimetière, nom différent des cartes dans votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Sympa de l'avoir sorti en ultra elle est plutôt jolie. Le royaume cyber ténébreux, donc une magie continue. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre cyber ténébreux depuis votre deck à votre main de nom différent. De nom différent, il oui, met des cartes dans votre cimetière. c'est ça que je comprends pas, cet effet de nom différent des cartes dans votre cimetière. Donc, tu actives cette carte, tu peux ajouter un monstre du coup cyber ténébreux depuis ton deck à ta main de nom différent des cartes dans ton cimetière. C'est-à-dire, si tu as des monstres. Du même nom dans ton deck et dans ton cimetière. En vrai ça favorise du coup à éviter de jouer tout en x3. Parce que tu vas te retrouver rapidement bloqué je pense. Là, autre main de phase vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer normalement un monstre cyber ténébreux. Vous ne pouvez utiliser l'effet précédent de royaume cyber ténébreux qu'une fois par tour. Logique heureusement si vous équipez un monstre depuis votre cimetière par l'effet d'un monstre cyber ténébreux qui s'est activé lorsqu'il a été invoqué normalement ou spécialement. Vous pouvez équiper dans le cimetière de votre adversaire à la place. Sympa vous ne pouvez activer qu'un royaume cyber ténébreux par tour. Très sympa, oh un dragon cyber ultime, très joli, alors j'en pensé que ça aurait pu être en, en ultra, mais c'est une... Ah si elle est en ultra, autant pour moi, je voyais pas trop le sigle lumière briller, mais si c'est bon. Bon le cyber dragon, un hein, 3 du coup cyber dragon pour être invoqué, bah, cette carte attaque un monstre en plus une défense, elle fait des dommages perses, très très belle, très très belle. Le dragon ultime cyber ténébreux aussi, très très très belle, hein, on va pas se mentir, pareil un cyber ténébreux plus dragon cyber ultime. C'est-à-dire un cyber dra dragon cyber ténébreux plus lui en fusion. Alors uniquement soit invocable un par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant un monstre fusion cyber ténébreux de maximum niveau 10 équipé avec Cyberdragon ultime. Donc il suffit juste peut-être d'équiper Cyberdragon ultime par les effets, ça doit pouvoir se faire facilement. Alors non affecté par les effets activés de votre adversaire. Ah par les effets activés du coup, l'adversaire active un effet. Non, non, ça ne me touche pas. Une fois par tour, vous pouvez équiper un monstre depuis l'un des cimetières à cette carte. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de cartes d'équipement qui y sont équipées. Intéressant. Intéressant. En plus, à 5000 d'attaque, 3008. Elle est pas dégueu. Horizon cybernétique. Cette carte est toujours traitée comme une cyber ténébreuse. Envoyez deux monstres Cyber Dragon et une machines d'attributs différents au cimetière, un depuis votre main, un depuis votre deck. Ajoutez un monstre Cyber Dragon ou machine depuis votre deck à votre main. Si vous le faites, envoyez un monstre Fusion Cyber Machine depuis votre extra deck au cimetière. Intéressant, vous ne pouvez activer qu'un horizon Cyber Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres Monstre Machine exclu depuis l'extra deck, le tour où vous activez cette carte. Le Hertz, Cyber Dragon Hertz, ok. En super, donc pas mal. Non, de cette carte, donc de la Cyber Dragon, elle a deux effets, cette carte invoquée spécialement, vous pouvez faire devenir de niveau 5 de cette carte jusqu'à la fin du tour, et aussi vous pouvez invoquer spécialement, de... vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, bien évidemment, machine exclue pour le coup. Il va falloir faire très attention du coup quand on fait les effets, si c'est un machine exclue ou un dragon exclu, ce genre de choses, on peut très facilement être bloqué. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un autre Cyber Dragon depuis votre deck Cimetière à votre main. Je pense qu'il sera beaucoup plus utile pour le deuxième effet. Un déploiement fusion. <rire> J'en ai collectionné en ce moment. Cette carte, elle me coûtait la peau du cul pour terminer mon deck Amazon. <rire> Là, il y en a plein, quoi. C'est Infini éphémère, la carte que je recherchais à tout prix, du coup. Euh, euh, dans le... Ah, on n'a pas lu Infini fusion. Excusez-moi. On révèle un monstre fusion depuis euh, l'extra deck. Et grosso modo, on peut euh, spé un des matériels listés dans euh, les, les matériels nécessaires pour la fusion. Voilà, je vous la résume simplement. Bon, fini effet éphémère, est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter Si bien monstre face recto contre poids adversaire, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour, puis si cette carte était posée avant l'activation sur le terrain de la résolution, tous les autres effets de magie piège dans la colonne sont annulés, le reste de ce tour. Si vous ne contrôlez aucune carte, bah, on peut la jouer depuis la main. Alors, cyberne fixation... 16800. vous pouvez cibler un monstre cyberdragon ou machine que vous contrôlez, équipez lui cette carte depuis votre main ou terrain. Tant que cette carte est une carte équipement, le monstre équipé gagne 600 d'attaque. Cette carte est envoyée au cimetière tant qu'elle est équipée à monstre, vous pouvez cibler un autre monstre cyberdragon ou machine entre cimetière, vous le spécialement. Ça va tourner facilement avec le cimetière, le deck et, euh... et le terrain, tout ça. Bon, un cyberdragon, bon ça euh, on le connaît. ouais, voilà, si c'est si l'adversaire contrôle un monstre et que je n'en contrôle aucun, je peux l'aspecter lui-même. Hein. Cyberdragon se veille donc Cette carte devient Cyber Dragon tant qu'elle est dans le roi de cimetière. Une fois par tour, vous pouvez révéler une magie dans votre main jusqu'à la fin phase. Le nom de cette carte devient Cyber Dragon. Si cette carte euh, attaque un monstre de l'adversaire, elle gagne 300 attaques pendant un dommage step. Elle me fait penser au, euh, au Tigre de Topaz dans, dans le deck cristalline de Crystalline qui gagne de l'attaque lorsqu'elle attaque. Lorsqu attaque. Cyber Dragon Drey, pareil, le nom de cette carte devient Cyber Dragon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Lorsque cette carte est envoyée dans le vous pouvez faire devenir niveau 5 tous les Cyber Dragons que vous contrôlez actuellement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres dans son machinique tu le tour où vous activez cet effet. Cette carte est bannie. On peut cibler un cyberdragon qu'on contrôle. Ce tour, il ne peut ni être détruit au combat ni par des effets de carte. Ça peut être très intéressant pour le, pour le sauver, ça. Pour sauver les cyberdragons. Cyberdragon Vier. Euh, on a Sveidrey Vier. Du coup, non nom de cette carte, Cyberdragon aussi. Euh, Celle-ci, alors elle permet, si on l'invoque normalement spécialement. Donc, si on invoque, pardon, normalement spécialement un cyberdragon. Sauf durant la dommage step, bien évidemment, heureusement. <rire> On peut invoquer spécialement cette carte depuis la main en position de défense. On peut, donc, en position de défense. C'est dommage en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet de cyberdragon qu'une fois par tour. Chaque cyberdragon que vous contrôlez gagne 500 attaques et de défense. C'est pas dégueu. Cyberdragon Nashter. Le nom de cette carte devient Cyber Dragon tant qu'il est sur le ou dans le cimetière, vous pouvez défausser un autre monstre, invoqué spécialement cette carte depuis votre main, cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre machine avec 2100 d'attaque ou défense dans votre cimetière, invoquez-le spécialement et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre, monstre en machine exclut le reste de ce tour. petit échat qui fait du cyber dragon, qu'une fois par tour. Le noyau cyber dragon, en vrai il y a vraiment une base pour ceux qui veulent faire cyber dragon, c'est hyper intéressant. Pareil, devient cyber dragon, sur le terrain ou dans le cimetière, c'est invoqué normalement, on peut ajouter une magie piège cyber depuis le deck à la main, et si mon adversaire contrôle un monstre, et lui uniquement, je peux bannir cette carte depuis mon cimetière, invoquer spécialement monstre Cyber Dragon depuis le deck. Il faut savoir qu'elle s'appelle Cyber Dragon tant qu'elles sont dans le terrain ou le cimetière. Donc il faut faire attention aussi avec ça. Un Cyber Pharos, je me doutais qu'ils allaient mettre un Cyber Pharos dedans. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un monstre <rire> invoqué par fusion. Ah non, putain, j'ai sauté une ligne, vais dire un monstre invoqué par fusion. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un monstre machine une fois par tour. Donc C'est-à-dire, on peut la spé avec un sacrifice, ce qui peut être vachement intéressant pour faire des combos après en bannissant d'autres cartes en les faisant revenir. Du coup, Super c'est bien ce que je pensais, elle est très utile dans le deck Super euh, Une fois partout, durant la même phase, on fait invoquer par fusion un monstre fusion machine depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main et ou terrain comme matériel. Lorsqu'un monstre fusion qu'on contrôle est détruit au combat, on peut bannir cette carte depuis le cimetière ajouter un lien de puissance. Ah, Celle-là, je l'attends, le lien de puissance. Naga cyber... Je pensais qu'il y avoir plus de cyber ténébreux que ça pour l'instant. Euh, honnêtement, il y a énormément de Cyber -dragons. je me dis il reste plus beaucoup de cartes en plus. Alors, elle a trois effets, on ne peut en activer qu'un défi... qu seul des effets. Lorsqu'elle est ciblée par une attaque, on peut bannir cette carte, piocher une carte, et terminer la battle phase. Ok, très intéressant, je ne connaissais pas euh, Naga Cyber, mais du coup, euh, ça m'intéresse pour un autre type de deck, mais euh, je sais pas. Est-ce qu'elle est jouée dans Cyber Dragon Excusez-moi dans les commentaires, mais je ne crois pas qu'elle soit jouée dans Cyber Dragon, celle-ci. Je ne vais pas lui encore les deux autres effets, je ne vais pas vendre la peau du Cyber avant de l'avoir tué. On veut cibler un monstre face recto qu'on contrôle et cette carte. On bannit les deux cibles, on pioche deux cartes. Et Après, on peut cibler une carte dans le cimetière. On la bannit cette carte, ainsi qu'une carte depuis notre main. Puis, on place la cible au-dessus du deck. Ouais, c'est pas un piocher, quoi. <rire> Cyberphénix j'avais construit euh, un, un deck Cyber Dragon euh, pur pour Marine, ça me fait rire parce que du coup j'ai mis Cyber Phoenix, mais je crois qu'elle aimait pas trop. Pourquoi elle aimait pas trop euh, Déjà, 1000-2006 monstre 4 étoiles, dans cette carte en position d'attaque, annule les effets de magie, piège qui cible un autre monstre machine, contrôlé et aucune autre carte. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Pourquoi pas Il y a beaucoup de cartes qui permettent de piocher, mine de rien. Ça y est, on a enfin du Cyber Ténébreux. Enfin, cyber-corne, cyber-ténébreuse, du coup, une corne. Cette carte invoque normalement, ciblez un monstre dragon de maximum niveau 3 dans votre cimetière. Équipez le équipez le monstre dragon à cette carte. Gagnez une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet. Cette carte attaque un monstre en position de défense, inflige des dommages de combat, persan. Cette carte va être détruite au combat. Détruisez le monstre équipé à la place. Tranchant cyber-ténébreux. Cette carte est invoquée normalement, ciblez un monstre dragon de maximum niveau 3 dans votre cimetière, équipez le monstre dragon à cette carte, Gagne attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui a été équipé par cet effet, cette carte peut attaquer directement, si elle le fait en utilisant cet effet, son attaque est divisée par 2 durant le calcul des dommages uniquement, cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place, que cyber ténébreuse, cette carte invoque normalement Cyber un monstre Ok, on a compris. Une attaque égale à l'attaque des origines du monstre qui est équipé par cet effet. Cette carte est détruit un monstre de l'adversaire au combat, inflige 300 points de dommage à votre adversaire. Cette carte va être détruite au combat, détruise le monstre équipé à la place. Et le canon Cyberténébreux qui a pareil deux effets. Donc si cette carte envoie au cimetière, blablabla. Alors on peut défausser cette carte, ajouter un monstre Cyberténébreux machine depuis le deck à la main. Ou durant le calcul de dommages si un monstre est équipé avec cette carte combat, on peut rien un monstre depuis le deck au cimetière. Gris Cyberténébreuse. Cette carte est envoyée au cimetière. Si elle est envoyée au cimetière, en tant qu'elle que, tant qu est équipée à un monstre. Alors j'essaie de comprendre un petit peu le mécanisme. C'est-à-dire si elle envoie au cimetière tant qu'elle est équipée à un monstre. Du coup... Avec le plumeau, elle est détruite comme carte équipement, donc là l'effet passe par exemple. On peut cibler un monstre cyber ténébreux dans le cimetière, on l'ajoute à la main. Ok, on peut faire ensuite un seul des deux effets suivants. On peut défausser cette carte, ajouter une magie de pièce cyber ténébreux depuis le deck à la main. Ou dans le calcul des dommages, si un monstre équipé avec cette carte combat, on peut envoyer un monstre depuis notre extra deck au cimetière. Langling. Alors, monstre dragon union. Ah ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un monstre union. Une fois partout, on peut soit cibler un monstre face recto qu'on contrôle, et équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et l'invoquer spécialement. L'attaque d'origine d'un monstre équipé, avec cette carte, devient 1000. Il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Aussi, si monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, détruire cette carte à la place. Ouais, ouais, c'est pas, pas ouf. Oh, petit kaiju Bon, les, les kaiju, vous connaissez. Euh, grosso merdo, il euh, y a un monstre chez votre adversaire. Vous lui dites, eh ben non, je dois avoir ton monstre au cimetière, je mets lui à la place, et voilà. Voilà, on a fait simple. Ah oh, du gizmec. Franchement, j'ai la flemme de lire le truc du kaiju, c'est juste ça. <rire> vous avez compris l'effet. Après, c'est double tranchant parce que si vous avez un kaiju, vous pouvez spé du coup un kaiju sur votre terrain, si un kaiju sur le terrain adverse. Ça peut être bénéfique. Mais du coup, on va venir juste de comptes sur lui. Lui, il vaut mieux euh, le jouer sur le note de terrain parce que c'est un des kaiju qui a le plus grosse attaque. Le trancheur céleste de Serpenton. Si cette carte est dans votre main, ou si MCF est rapide, vous pouvez bannir cette... Alors vous pouvez bannir face verso 8 cartes au dessus de votre deck Invoquez spécialement cette carte Vous pouvez bannir face verso 3 cartes depuis votre extra deck Puis si vous un monstre face recto sur le terrain Détruisez le Ok donc c'est un on permis de bannir. mec Ça va aller à la poubelle ça Vous pouvez payer 3000 points de vie Envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière <coughs> On va rien dire Là pour le coup C'est caca C'est une vieille carte si j'ai pas de bêtises Vendogras Cyber éternel, cyber monstre, fusion cyber machine dans votre cimetière, envoyez-le à l'extra deck ou invoquez-le spécialement en irant ses conditions en Là ça peut être intéressant, du coup j'ai rien dit, peut-être que Vendogra du coup... Après il faut voir ce qu'on peut faire derrière, s'il n'y a pas une link ou un truc intéressant, peut s'en débarrasser parce que ça peut être dangereux. Mais il y a d'autres cartes en plus qui permettent d'envoyer... Donc non en fait c'est la merde que spécialement, en ignorant ces conditions d'invocation, si on plusieurs monstres, fusion, cyber, machine que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place, vous pouvez utiliser chaque effet, donc une fois par tour logique. Usine de cyber réparation, donc on va avoir beaucoup du coup de, de, de, de cartes magie piège pour cyber, si cyber dragon est dans votre cimetière, vous pouvez activer un de ces effets, si vous avez minimum 3 cyber dragons dans votre cimetière à l'activation de cette carte, vous pouvez activer les deux effets, résolvez-les dans l'ordre. Alors, premier, on ajoute un monstre-lumière-machine depuis notre deck à la main. Deuxième effet, on cible un monstre-lumière-machine dans le cimetière, on mélange la cible dans le deck. Que sinon tu fais d'abord le deuxième pour le premier. <rire> je récupère ce que je viens d'envoyer. <coughs> Cyberurgence, ajouter un monstre-lumière-machine qui ne peut être qu'invoqué posé normalement. Ou un monstre-cyberdragon depuis notre deck à notre main. Si l'activation de cette carte en possession de son adversaire est annulée par un effet de carte d'un adversaire et envoyé au cimetière... On peut défausser une carte et ajouter cette carte à la main. On peut activer du coup, son effet qu'une fois par tour. Intéressant, vraiment intéressant. Fusion cyberchargement. Il par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck qui existe un monstre cyberdragon comme matériel en mélangeant les matériels de fusion listés ci-dessous dans le deck. Parmi les cartes sur le terrain et ou carte bannie face recto. Mais les monstres que vous contrôlez, monstres invoqués par fusion exclus, ne peuvent pas attaquer le reste de tour. Ça me fait penser un petit peu à la carte en support blue eyes qui vient de sortir dans les teams. Impact cyber ténébreux, invoqué par fusion un dragon cyber ténébreux de votre extra deck en mélangeant une corde cybernétique, un tranchant Cyberténébreux et une queue cyber ténébreuse depuis votre main, terrain ou au cimetière comme matériel de fusion. Oh là Inferno cyber ténébreux, le terrain. Alors, pff, les monstres effets cyber ténébreux que vous contrôlez qui sont équipés avec une carte d'équipement ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de votre adversaire et aussi votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. Vous pouvez cibler un monstre cyber ténébreux que vous contrôlez, renvoyer le à la main, puis immédiatement après la résolution de cet effet. Vous pouvez invoquer normalement un monstre cyber-ténébreux. Est-ce que ça veut dire... C'est ça que je comprends, ils disent vous pouvez invoquer normalement. Est-ce que ça veut dire on fait une, une deuxième norme gratos Vous pouvez me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Là, j'ai un petit doute. J'ai dit que j'étais un pro. <rire> si cette carte contrôlée par son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter une polymérisation ou oh, magie fusion depuis le quand même. Oh, C'est marrant, fusion du futur. Durant votre... Durant votre trotreux. Hein. Je plaisante pas, il y a bien écrit votre trotreux. Hein. Vous allez voir. Une petite mise à jour. Tac. Durant votre autre stand-by phase. Après l'activation de cette carte. Bon, ben voilà, un hein, petit bug, ça arrive. Durant votre autre stand-by phase. Après l'activation de cette carte, montrez un monstre fusion depuis, dans, dans votre extra deck et envoyez les matériaux liés, Donc, Depuis votre main deck au cimetière. Du coup, tu montres, tu montres le monstre fusion que tu veux. Les matériaux, tu les envoies au cimetière. Et ben, après, je pense que tu peux faire la fusion du coup. Et durant votre deuxième standby phase, après l'activation de cette carte invoquée par Fusion, monstre fusion, voilà, depuis votre extra deck, du même nom que le monstre que vous avez montré, et ciblez-le avec cette carte, lorsque cette carte quitte le terrain détruisait la cible. Par contre du coup, elle est continue, mais va vraiment faire attention quand on la joue. Plaque de Fusion. C vraiment ce que vous contrôlez, révélez un monstre fusion dans votre extra deck, et si vous le faites, le nom du monstre ciblé peut être traité comme celui du monstre fusion révélé s'il si est utilisé pour une invocation future. Une invocation fusion pardon ce tour je suis fatigué j'ai commencé à 4h du matin et là il est 14h donc ça fait 10h que, que je bossais là, je, je suis fatigué machine de duplication si bien monstre machine que vous contrôlez avec maximum 500 d'attaque invoquez spécialement un maximum deux monstres du même nom que le monstre en face recto depuis votre deck ça, ça peut être intéressant, du coup. Avec... Ok, je, je vois déjà des petits combos qui peuvent être rigolos à faire. Il faudra que je teste ça. Limite removal, ça c'est cool. Parce qu'à la fin de ce tour, doubler l'attaque de tous les monstres en machine que vous contrôlez actuellement. Durant la end phase de ce tour, détruisez ces monstres. Ça peut être très rigolo pour des petits OTK, ça, mais c'est... Ah, attention, ça peut être dangereux. Il faut bien avoir derrière euh, du secours pour pouvoir tout récupérer. Invasion cyber ténébreuse, une fois par tour, vous pouvez envoyer... Vous pouvez activer pardon, un de ses effets, cibler un monstre à effet cyber-ténébreux que vous contrôlez, équiper un monstre dragon ou machine depuis l'un des cimetières comme une magie d'équipement qui lui donne 1000 d'attaque. Du coup on passe au piège, hein. vous avez compris, c'est violé ces pièges, voilà. Ouais. <rire> Envoyez une carte d'équipement que vous contrôlez, euh, équipez un monstre, machine au cimetière, détruisez une carte contrôlée par votre adversaire, vous ne pouvez utiliser chaque effet de invasion cyber qu'une fois par tour. Ma foi N'est-il pas intéressant comme carte Si, un petit peu... Révolution cybernétique, sacrifier un cyberdragon, invoquer spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste un monstre cyberdragon comme matériel, mais ne peut pas attaquer directement, et il est détruit durant la phase du prochain tour. Hum, il y a vraiment des petits combos sympas à faire, mais c'est pas assez rapide j'ai l'impression, malheureusement. Faut voir, j'ai bien fait de les prendre en bon, x3, après moi je les ai pris en x3 pour une imperme, hein, vous l'avez compris. Dans le calcul des dommages, lorsque vous allez recevoir des dommages de combat d'un monstre, attaquant de l'adversaire envoie une carte du dessus de votre deck au cimetière pour chaque 500 points de dommage arrondi au supérieur que vous allez recevoir à la place <rire> putain c'est cher payé mais ça peut être intéressant appel de l'être hanté euh, bon quand on l'active voilà on, on va rechercher un monstre au cimetière on le spé si la carte est pété ou le monstre ah, si la carte est pété au cimetière si monstre aussi pété d'ailleurs Canadien <coughs> paléozoïque Pal paléo ah pardon paléozoïque si un monstre face recto contre votre adversaire, changez en plus son défense à Zerso une fois par chaîne. Lorsqu'une carte piège est activée, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte comme un monstre normal. à quoi Au niveau 2, 1200, 0. Cette carte n'est pas traitée comme un piège. Si elle est invoquée de cette façon, cette carte n'est pas affectée par les effets de monstre et aussi bannissez la lorsqu'elle quitte le terrain logique. Débordement cybernétique. Bannissez un ou plusieurs cyberdragons de niveaux différents. Mais pour votre main, terrain, face recto et au cimetière, puis détruisez un nombre égal de cartes contrôlées par votre adversaire. Pas mal. <coughs> cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte. Ajoutez une magie piège cyber depuis votre deck à votre main. Vous Utilisez chaque effet qu'une fois par tour. Franchement, c'est pas mal, j'aime bien. Oh, Chimera Tech Overdragon. Est-ce que du coup, il y a là, il y a la, y a la dedans Pas de question. Alors, Chimera Tech. du coup, cette carte invoquée par fusion. Renvoyez toutes les autres cartes que vous contrôlez au cimetière. L'attaque défense d'origine de cette carte deviennent chacune égale au nombre de matériel fusion utilisé pour son invocation fusion x 800. Chaque... Chaque battle phase, cette carte peut attaquer tous les monstres du coup de votre adversaire. Un nombre de... Ah non, elle peut attaquer le nombre de, votre adver... les... de monstres de votre adversaire un nombre de fois inférieur éga... ou égal au nombre de matériel utilisé. <rire> elle est un peu spécifique, mais euh, tu peux faire un gros truc hein, avec un... un truc à 5 monstres. Hein. <rire> Dragon cyber, ténébreusement... Alors, 5 monstres à effet cyber ténébreux. D'abord être invoqué par fusion. Cette carte invoquée spécialement peut équiper un monstre dragon ou machine depuis votre cimetière à cette carte. Gagne attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui est équipé par cet effet. Lorsque votre adversaire. Putain, c'est pété. En vrai, c'est pété, tu sens un gros ton avec ça, c'est ouf. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez envoyer une carte équipement que vous contrôlez au cimetière en une activation si vous le faites détruire la carte. Par contre, c'est cher, hein. 5 monstres à effet faut voir comment, comment on peut le sortir facilement. Alors, corne cyber donc les trois. La corne tranchant et que cyber-ténébreux, du coup, pour l'invoquer. Cette carte est invoquée spécialement. ciblez un monstre dragon dans votre cimetière. Équipez la cible à cette carte. Gagner attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet. Gagne 100 d'attaque pour chaque monstre dans votre cimetière. Ça peut être pas mal, en vrai, en fin de game. Ah, et le petit lien de puissance. Alors, pourquoi ils sont à la fin Donc pas de rareté, pourtant, c'est marrant. Invoqué par fusion... Bah du coup, ça permet d'invoquer oui, par fusion un monstre machine depuis l'extra deck en disant des monstres. Euh, il gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Durant la phase du tour où cette carte est activée, vous recevez des dommages égaux au montant d'attaque gagné par cet effet. Je prends les dommages, grosso modo, de, de l'attaque ton monstre. Et fusion surcharge. Invoquer okay, par fusion un monstre fusion ténèbres machine depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain ou cimetière. Et c'est la dernière carte. On a fini. Je vais m'éclater au montage. Je déteste lire des cartes comme ça. Bon, alors, qu'avez-vous pensé de ce deck de structure Est-ce que du coup ça vaut le coup de le jouer en x3, en x2? Comment vous pensez le build des compagnies Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi j'ai une petite idée. J'hésite à vraiment, soit je le sais pas en dos, soit j'arrive à trouver vraiment une combinaison sympa. Je vais y réfléchir, je vais tester quelques combos, puis euh, on verra ça pendant les lives en lundi Samedi. Du coup, vous, vous saurez si j'ai fait un x2, x3, x. On va voir, on va voir, on va voir. Allez, je vous dis à tous à très bientôt, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et il n'y aura pas tout le temps des vidéos des decks comme ça, ça m'épuise.